J'ai passé 3 jours à Londres avec des copines et du coup forcément j'ai fait deux trois petits achats. J'ai pas fait de vlog parce que je voulais vraiment profiter de mes vacances, j'avais besoin d'un break et j'avais pas envie de filmer, de me trimballer mon appareil photo en plus de ça, ça a été assez intense comme séjour. Je peux quand même vous partager des petites anecdotes en passant, en plus de vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Voilà. Ce sera plutôt un espèce de book haul mélangé à un haul Disney parce que c'est vraiment les choses que j'ai surtout acheté. Donc voilà, si vous êtes là pour voir des vêtements ou autres, ce sera pas le cas. Même si j'ai failli craquer à Candem sur de magnifiques chemises. Mais bon, le budget, you know. Mais là, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai acheté quelques bouquins et aussi, forcément, on a fait un petit passage au Disney Store. Je vais commencer par vous montrer. Quoi, euh Déjà j'ai ramené le programme officiel de la comédie musicale de la Belle et la Bête puisque j'ai eu la chance d'aller la voir. La chance, j'ai payé mon billet quoi mais... <rire> de base on voulait aller voir Frozen mais il n'y avait pas de show sur les dates qui nous arrangeaient. La seule date dispo, c'était le jour où on partait, donc bon, on s'est rabattu sur La Belle et la Bête. Et pour vous donner un avis rapidement sur la comédie musicale, qui moi, était ma toute première comédie musicale en live, faut savoir que j'aime pas spécialement La Belle et la Bête, c'est pas un Disney que j'apprécie, c'est surtout par rapport à l'histoire, certains éléments de l'histoire et des personnages, et le côté un peu moral, on va dire, que j'aime pas dans cette histoire. Mais je reconnais que c'est quand même un beau classique, hein, belle musique, de bons personnages, voilà, des choses touchantes, enfin voilà, c'est un bon Disney, clairement. Juste, moi, c'est pas ma vibe, c'est pas un de mes Disney chouchous, c'est, voilà, je collectionne pas trop autour de cet univers. Mais pourtant, je peux vous assurer, mais que j'ai adoré la comédie musicale, mais j'ai trouvé ça juste incroyable en termes de spectacle. La mise en scène, les acteurs, les chanteurs, mais tout était génial, on a beaucoup rigolé grâce aux, aux acteurs, mais aussi, euh, voilà, on a été émerveillés, quoi. Et franchement, je me remets pas des décors, c'était juste fou, vraiment, les comédies musicales à Londres, c'est une grosse dinguerie. Le level est juste extrêmement extrêmement haut, même si j'ai aucun point de comparaison, mais franchement, moi ça m'a ultra impressionné. j'ai adoré voir cette histoire sur scène. Donc même si comme moi vous n'êtes pas spécialement fan de La Belle et la Bête, je vous recommande de ouf la comédie musicale si vous passez à Londres, vraiment. Et si par contre vous êtes fan de La Belle et la Bête de base, alors là c'est clair qu'il faut pas que vous manquiez la comédie musicale, si vous avez l'occasion, la chance d'y aller, franchement, mais foncez, vous allez être impressionnés. Ma seule petite déception, c'est les goodies. Franchement, il y avait quoi Six trucs Et... Euh, pff, bah, j'ai rien pris, quoi. J'ai pris juste ça. <rire> Je ferai des closes, pour que vous voyez un peu un aperçu à l'intérieur du bouquin, comment étaient les acteurs et tout ça. A noter que nous, on a eu la doublure de Belle. Donc, c'est pas la chanteuse que vous allez voir sur le programme. Nous, on a eu une autre, mais j'ai pas réussi à trouver son nom sur Internet. On m'a dit qu'il fallait regarder à l'entrée du... Du du spectacle, normalement ils affichaient les têtes d'affiche, mais on n'a pas fait attention du coup. Et du coup je suis triste, elle était cool, notre, notre belle aussi. Mais franchement, la... la belle principale que vous verrez dans la bande-annonce de la comédie musicale, elle a juste l'air d'avoir un coffre fou. Je pense que c'est tout ce qu'on a préféré dans notre séjour à Londres. Sachant que moi je suis allée voir ça avec Koaline et mes trois autres copines. Elles sont allées voir Retour vers le futur en comédie musicale et elles sont giga fans et franchement j'ai vu des petits passages et pareil ça a l'air. Hyper bien franchement donc voilà <rire> ensuite je vous le montre vite fait parce que j'y suis allée mais pour des raisons évidentes enfin évidentes peut-être pas évidentes je vais pas m'éterniser dessus mais on a été visiter les studios Harry Potter et on a eu en fait j'ai quand j'ai acheté nos places il y avait une offre qu'on pouvait avoir les audioguides et en plus ce programme à retirer à la boutique et j'ai pris cette offre là parce qu'en fait elle était moins chère que l'offre sans ça, genre juste la place. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve pas ça logique non plus, mais écoutez, je sais pas, c'était comme ça sur le site, alors moi j'ai pris les moins chers, écoute. Je vais pas m'éterniser, je vais pas donner mon avis, parce que Harry Potter vous savez peut-être pas, mais moi je mets plus en avant cet univers, même si j'adore la saga Harry Potter en soi, vraiment j'adore. Malgré qu'il y ait des problématiques que je peux comprendre, moi je passe plutôt au delà parce que j'ai jamais vu sous cet angle cette saga. Par contre je passe pas au delà du fait que J.K. Rowling elle, utilise son argent pour financer des partis politiques, euh transphobe et ça, ça me plaît pas. Donc, j'achète plus rien de Harry Potter, en tout cas de neuf. Je mets plus l'univers en avant parce que J.K. Rowling, voilà, tu m'as gavé, merci. Et voilà, déjà, j'ai dépensé mon argent pour la place des studios Harry Potter. J'estimais que ça suffisait largement et j'allais pas être la chieuse du groupe qui allait dire ah bah désolé mais moi par conviction je viens pas avec vous studio Harry Potter, enfin ça aurait un peu tué l'ambiance du séjour et je voulais pas faire ça, mais voilà dans l'idée vous savez pourquoi je parle plus Harry Potter sur cette chaîne, je sais pas si j'ai si déjà en parlé avant, à cause de J.K. Rowling mais voilà dans l'idée j'adore Harry Potter mais dans les faits je veux pas la soutenir donc quand même je suis pas hypocrite je vous montre que j'y suis allée et que j'ai ramené ça vous ferez quand même un close-up du bouquin il est plutôt bien fait autour de l'exposition bref on enchaîne pour la partie plus fun les livres que j'ai achetés à Waterstone Waterstone c'est la grande librairie Qui est située à Piccadilly Circus Elle fait 5 étages <rire> Genre 5 étages de librairie wow. Il y a plusieurs choses à l'intérieur Plusieurs petits décors J'essaierai de vous mettre un petit peu les photos là Mais on a notamment pu voir la chambre de Charlie Dans Earthstopper Il y avait aussi un petit décor Bridgerton Que j'ai pas pris en photo Et un espèce de décor un peu vintage Qui faisait un peu salle d'écriture ou salle de peinture là. Enfin bref, vraiment super librairie Super ambiance et j'ai quand même craqué sur des bouquins. J'ai acheté trois livres, dont deux poches. Le premier, c'est cette très jolie version du Jardin secret, The Secret Garden. C'est un livre que j'ai jamais lu, mais j'ai lu la version BD, dont le tome 2 devrait pas tarder à sortir fin 2022. Et il existe aussi des films, il paraît un ancien et un nouveau, que j'ai pas vu non plus, mais comme j'ai aimé la BD, que j'ai aimé l'univers, l'ambiance, euh, les messages derrière, je me suis dit que je tenterais bien de lire le bouquin, et j'ai trouvé cette édition très jolie. Normalement, c'est un classique jeunesse. J'ai lu les premières pages, ça n'a pas l'air difficile à comprendre. Je vous montre un peu l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter de le lire en anglais en espérant que, que ça le fasse. Le deuxième que j'ai pris, c'est aussi un jeunesse. C'est le roman Ballet... Pourquoi il y a mon truc de protection UV sur mon bouquin <rire> C'est Ballet Shoes de Noël Streetfield il est super joli, franchement, j'adore. De toute façon, j'aime bien les éditions Puffin euh, Book avec le petit pingouin. Ballet Shoes, c'est un film avec Emma Watson qui est pas connu du tout au bataillon. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois, c'était à la télé, c'était sur Disney Channel, mais c'est pas un film Disney, je crois. Mais il, était, il avait été diffusé à cette époque-là. Et franchement, ce film, et bon, ça reste du jeunesse, enfin du familial, et vraiment, il est trop bien. En fait, vous suivez trois jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il y a une enfant, deux pré ado, -ado. Je crois qu'on est en Angleterre dans les années, je sais plus, 19e ou 20e siècle, peut-être plus 20e siècle. Et en fait, vous allez suivre ces trois sœurs qui chacune ont des rêves et des ambitions différentes. Il y a la plus jeune qui veut devenir pilote d'avion. Il y a celle du milieu qui veut devenir danseuse étoile, et la plus grande qui avait été jouée par Emma Watson dans le film, elle veut devenir actrice. Et donc vous allez suivre leurs ambitions, leurs rêves et tout ça, et en même temps aussi leur vie de famille, leurs conflits, leurs moments d'union de... entre sœurs. Hein. Voilà, c'est de la tranche de vie, avec quand même un aspect plutôt. Moi je trouve qu'il y avait un petit côté féministe en tout cas, mais aussi euh, historique. Alors j'ai plus trop de mémoire, mais il me semble qu'il y a un certain contexte historique quand même qui est introduit à un moment donné, je saurais plus vous dire quoi. Donc il y a peut-être un peu d'émotion aussi, si je me souviens bien. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de voir le film, je ne sais pas du tout s'il est dispo quelque part. Parce que franchement, je vous dis, il n'est pas connu. <rire> en français, je crois qu'il s'appelle L'école de tous les talents. Et sinon, le titre original, c'est Ballet de Chouze. Et euh, quand je suis tombée dessus, je... le film est revenu en tête. Et du coup, j'ai bien envie de découvrir l'histoire d'origine qui a inspiré le film. Et enfin, le dernier livre. <rire> c'est du pur fangirlisme. Je l'ai vu... J'ai pas réfléchi, je l'ai pris, et voilà. <rire> il s'agit d'un espèce d'artbook, plutôt scrapbook, ils appellent ça eux, de La Mélodie du Bonheur. Voilà. <rire> il est trop beau, je suis trop fan Si vous connaissez pas La Mélodie du Bonheur, je vais pas m'éterniser maintenant parce que je peux parler 3000 ans de ce film, je vous en ai déjà parlé en plus, normalement. C'est un de mes films préférés, c'est une de mes comédies musicales préférées. Il date des années 60, c'est avec Julianne Drews. L'actrice La, qui a joué Mary Poppins dans le Disney notamment. Ah, trop belle histoire, vraiment. La vibe, les personnages, les musiques, l'ambiance, les, les décors. Mais ce film, il est fabuleux. Il, à chaque fois, il m'émeut comme pas possible. Et... Non, franchement, c'est une grosse pépite. Je, je suis trop fan. Vraiment, comédie musicale familiale avec un peu de romance, du feel good, mais aussi du drame, notamment le contexte historique parce que vers la fin de l'histoire, c'est l'arrivée la, d'Hitler au pouvoir, enfin en tout cas la montée du nazisme en Autriche. Du coup, ça tourne un petit peu, voilà, je vous en dis pas trop. Mais dans l'idée, voilà, ça reste un truc vraiment good vibe avec une héroïne attachante. Pareil, les enfants, au début, qui lui ont font voir de toutes les couleurs quand elle vient les garder pour le capitaine. Et puis finalement, ils vont finir par s'y attacher. Voilà, elle garde sa joie, son optimisme euh, en toutes circonstances. Enfin, vraiment, j'adore ce film, je vous recommande tellement de le voir. Et je me suis acheté le scrapbook parce que bah, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Ils ont voulu faire comme un peu un album de famille, mais avec les acteurs du film et tout ça. Et... Oh, J'aime tellement, ça y est, j'ai envie de le revoir. Il dure très longtemps, et je crois qu'il dure 2h50, mais il y a une entracte au milieu. Donc moi j'ai vérifié en fait, vous pouvez vous le regarder en deux parties. La première partie dure 1h30 ou 1h45 je crois et ensuite un autre jour si vous avez la flemme vous, vous regardez la seconde partie voilà. C'était tout pour les livres, maintenant je vais enchaîner avec les goodies un petit peu puisque le deuxième jour on est allé à Camden Town. Camden c'est le quartier punk euh, gothique alternatif de Londres et bah dans mon cœur quoi forcément. Tout d'abord, j'ai acheté cette magnifique paire de lunettes de soleil. Regardez elles sont incroyables, non mais vraiment, je les adore. À Candem, il y a plein de boutiques qui ont plein de paires de lunettes un peu originales comme ça, mais vraiment de, de toutes sortes, et j'étais en PLS parce que j'ai une espèce de, de lubie en fait autour des lunettes de soleil, c'est-à-dire que c'est un de mes accessoires préférés. Quand j'ai vu le Rocketman, la biopic sur Elton John, mais à chaque plan, j'étais là, mais je veux ces paires de lunettes Des cœurs, si vous voyez pas bien, en fait, qui coulent. Il y en avait des rouges, il y en avait toutes les couleurs euh, Les rouges, on voit vraiment tout rouge dedans C'était pas très pratique Celui-là, on voit un peu une couleur normale Donc j'ai pris ça et j'adore 10 livres pour info D'ailleurs, si vous voulez savoir le prix des livres que j'ai achetés, Celui-là, c'était à 9,99 livres Celui-là, c'est à 7,99 Donc 8 livres et 10 livres Et le Mélodie du bonheur, il doit être à 25 livres Et de mémoire, le... la belle et la bête, le programme, il m'a coûté 7 livres a Candem, je me suis donc acheté des pins, trois très jolies pins dans deux boutiques différentes. Je crois qu'on avait des offres genre deux, deux pins pour 5 livres ou... et dans l'autre boutique, c'était 3 pour 10 livres ou un truc comme ça. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-là. Je vous ferai bien sûr des close-up une fois encore, je pense, parce que là, vous n'allez pas bien voir avec mes gros doigts, là. Le pins féministe que je trouve trop beau. Je vous explique pas pourquoi je l'ai acheté, je pense que c'est évident. Le deuxième, pareil, il a une vibe un petit peu witchy, je l'aime trop. Et en fait, c'est marqué en bas, protection from a soul". Donc en gros, c'est un pins pour se protéger des trous de balles. <rire> et le dernier, je l'ai trouvé dans une autre boutique, c'est un pins de Tomie. Tu pouvais juste faire un petit focus. Voilà, donc Tomie, c'est un manga de Junji Ito qui est un peu le maître de l'horreur au Japon. Et que, dont j'aime beaucoup les œuvres. c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, je suis trop heureuse, j'ai un pins Tomie, quoi, je m'en remets pas. <rire> Et les deux autres, voilà, pareil, ils sont trop beaux ces pins, je les adore. Et mon dernier achat, c'était dans une boutique qui avait plein de t-shirts et goodies de groupe et d'anime manga. Genre deux de mes univers préférés. <rire> je me suis retenue de craquer pour un tote bag Junji Ito. Pareil, je pense que quand j'y retourne, je l'achète. Par contre, j'ai demandé à la vendeuse s'ils avaient des trucs nana. Et les deux seuls produits nana qu'ils avaient, c'était des tote bags. Dont celui que j'ai acheté, qui est comme ça. <rire> Ah, ma femme, je l'aime, elle est trop belle non mais, non mais, regardez, il est trop beau Vraiment, je, je suis amoureuse de mon tas de bag. <rire> je crois qu'il m'a coûté 12 livres, mais je n'ai aucun regret, vraiment. Et enfin, le dernier jour, on a fait un petit tour au Disney Store qui se situe à Oxford Street. Euh, j'ai craqué, voilà, j'ai un peu exposé mon budget de 60 livres... Un regret. Déjà, je vous montre le truc qui a rien à voir avec Disney, mais voilà, fallait que j'achète un truc un peu touristique. J'ai pris un petit bus londonien que j'ai acheté à un marchand de souvenirs à Oxford Street. Il m'a coûté, je crois, 2 livres 3 livres Entre 2 et 5 livres, je sais plus. Je crois que c'était 2. Et sinon, au Disney Store, j'ai craqué pour des pins, des mugs et un petit porte-monnaie trop mignon. Je vais vous montrer ça. J'ai aussi acheté ce très joli sac, La Reine des Neiges 2, avec Anna et Elsa. Voilà, pour info... Je crois qu'il m'a coûté 2 livres, pareil, un truc comme ça, 2 livres. 50. Et pour ce qui est des mugs, je l'ai rajouté 2 livres par mug pour pouvoir les emballer là-dedans, vu qu'on prenait le train et tout ça, moi j'avais peur qu'ils se cassent. Donc en tout, j'ai payé 6 livres pour un sac et des boîtes. Sachant que j'en ai eu pour 79 livres, 80. enfin 80 livres en gros, on va arrondir... Deux dépenses au Disney Store. Je vous dis le prix en tout parce que j'ai pas, en fait, il y avait pas marqué les prix sur tous les articles que j'ai achetés, donc je sais pas à l'unité combien ils m'ont coûté. Je vais d'abord vous montrer les pins parce que j'en ai là aussi acheté deux. Euh, je peux pas vous dire c'est des choses qui existent au Disney Store de France ou quoi parce que j'y suis pas allée depuis un moment. Le premier pin que j'ai acheté, je crois que c'était une édition limitée de Bernard et Bianca. Il est comme ça, voilà. Et on, je crois qu'on est deux ou trois à l'avoir acheté parce qu'on l'a trouvé. Trop joli, trop mignon. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup Bernard et Bianca. Je les trouve très choux et le film est plutôt plutôt cool aussi. Et enfin, il y avait un pins. <rire> J'étais pas prête, mais quand je l'ai vu, j'ai fait. Non mais, il me le faut. Regardez. Ah, un pins camp rock. Non mais, un pins camp rock. Camp rock. <rire> Avec la guitare et tout. Non mais, je vous le remontre, je m'en fiche parce que vraiment... <rire> Un régal. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait. Il me le faut. <rire> Ensuite, il y a toute une collection autour du personnage Orange Bird qui sort dans les Disney Store euh, différents Disney Stores, dont celui d'Angleterre. Et on m'a dit dans l'oreillette sur Instagram que c'était aussi sorti dans le Disney Store de Paris. Donc écoutez, tant mieux. Moi, j'ai craqué pour cette petite tirelire à l'effigie d'Orange Bird. Voilà. <rire> il est trop chou Trop mignon C'est en fait une mascotte du Disney... De, Cali de Californie, non, du Disney de Floride, donc Walt Disney World, regardez, c'est marqué derrière d'ailleurs. L'orange étant le fruit euh, le fruit emblème ou le fruit euh, je sais pas comment dire, mais voilà, le fruit un peu emblématique de la Floride, a priori. Et voilà, ils ont créé ce petit oiseau mascotte que je trouve adorable et vraiment, j'étais obligée de craquer. Et C'est une collection qui sort pour les 50 ans de Walt Disney World, regardez, je vous montre c'est marqué, comme ça. Et pour ceux qui se diraient, mais pourquoi t'achètes des produits Walt Disney World alors que n'y es jamais allé Ça n'a aucun sens, voyons J'ai envie de dire à ce genre de personnes que je sais pas, je sais même pas si dans ma vie j'aurai l'occasion d'y aller. Alors je pense que oui, parce que je vais vraiment tout faire pour y aller un jour, mais faut savoir qu'il y a des gens, c'est sûr, qu'ils auront jamais l'occasion d'aller là-bas. Et c'est pas parce qu'on n'est jamais allé à un endroit qu'on n'a pas le droit d'acheter des trucs autour, hein. si on est fan, qu'est-ce que ça peut vous faire, j'ai envie de vous dire. Moi je l'ai pris déjà parce que j'aime bien les oiseaux, j'aime bien les animaux au sens large, et que je trouve cette mascotte. Trop mignonne voilà. Donc voilà, c'est ma seule justification. Même si je suis jamais allée en Floride à Walt Disney World, donc j'ai pas la ref machin bidule, je sais pas quoi, mais je m'en fiche, il est trop chou, je le veux, c'est tout. Franchement si on écoute les gens tant qu'on n'est pas allé dans un pays pour acheter un truc typique de là-bas, c'est qu'on est un peu, on est un peu bête en fait. Écoutez les gars, payez-moi le voyage et puis on en reparle après. Hein. Et on va finir avec les deux mugs. Voilà, ce sera pas un haul euh, hyper long. Vous avez vu, j'ai craqué, mais j'ai pas non plus acheté 20 000 trucs. On commence avec celui-là qui va bien s'enchaîner avec la figurine d'Orange Burn. Puisqu'il s'agit d'un petit verre, une fois encore, à l'effigie d'Orange Burn. Donc il est comme ça. Et derrière, comme ça, voilà. J'adore les couleurs, j'adore le logo. Enfin, ça fait très summer vibe en fait. Et comme je suis très timétée. Et une fois encore que je trouve cet oiseau beaucoup trop mignon, j'ai craqué. Et en plus, il me fallait un verre éventuellement. Très bien. Et enfin, le dernier mug, pareil, quand je l'ai vu, ça a été une évidence. Je n'ai pas réfléchi. Je pense que pour une plante, ça peut bien... Ça pourrait faire joli. Ou alors un pot à crayon ou d'autres choses que vous avez en tête. Ça. Vous savez certainement, si vous me suivez depuis un moment, Carcule est un de mes Disney préférés. Donc forcément, quand j'ai vu ça, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Voilà, il est sublime. Alors j'aurais préféré qu'il ait la couleur des vases antiques, là, un petit peu cuivré marron, mais écoutez, je le trouve joli comme ça quand même, j'aime bien les dessins. Il est beau, tout simplement. Moi je l'aime bien et je compte bien le mettre en déco quelque part. Je pense qu'à un moment donné, à force, j'aurai un vrai coin Hercule en avant parce que je commence à voir des petits trucs. Et voilà, c'est tout c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Je peux vous faire un petit bilan de ce séjour à Londres si vous voulez que je vous raconte vite fait ce que j'ai fait avant de vous quitter. Euh, donc le premier jour, comme je vous l'ai dit... je Attendez, il faut que je réfléchisse. <rire> on a été voir donc le soir la comédie musicale, mais sinon la journée, on a fait tout simplement bah, du choup du shopping bien sûr, du shopping, on a traîné du côté de Hyde Park aussi, on a été voir les statues qui sont dans ce très joli parc, qui a été un petit peu victime de la sécheresse, j'ai l'impression par contre, mais en tout cas voilà, il y avait des signes partout, mais genre vraiment partout, mais des signes immenses, en plus ils étaient hyper gros, j'en avais jamais vu d'aussi gros en France, j'étais choquée, et il y avait notamment la statue de Peter Pan dans ce parc, et d'autres... d'autres d'autres statues d'animaux, de trucs un peu bizarres, ou des statues aussi mythologiques. Après, on a traîné un peu à Piccadilly, je crois, Vite fait Waterstone. Et, et puis, comme je vous ai dit, comédie musicale le soir. Le lendemain, je sais qu'on a été au studio Harry Potter, vu la galère qu'on a mis pour y aller. D'ailleurs, ça, je vais peut-être quand même vous en parler si jamais vous prévoyez d'y aller, parce que je pense qu'il vaut mieux être informé en avance. C'est très galère d'y aller. Genre, vraiment. Euh, au début on pensait y aller en train et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais vu un trajet depuis où on était donc on était à Earl's Court qui est une zone au centre de Londres dans la zone 1 mais qui est vraiment la dernière station en fait qui délimite la zone 1 et la zone 2 donc on n'était pas vraiment centré non plus et il y avait en gros en train plus bus une heure et demie de trajet au moins entre 1 heure 15 et 1 heure 30 On a commencé à se mettre en chemin vers 15h ou 16h parce qu'on devait y être pour 18h plutôt vers 16h on est parti je crois et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de train l'après-midi. Et du coup, on a commencé à prendre des trains et machin, et on s'est dit, mais en, en fait, on comprend rien. C'est pas clair, on sait pas où on va là. On a peur de mettre 100 ans, donc on a pris un taxi finalement. Sachez que j'aime pas prendre de taxi. Dans le sens où bah, ça coûte cher, mais là bon on était 5, on a divisé en 5, donc ça va. Et pour d'autres raisons un peu paranoïaques, mais euh, voilà, on a pris un Uber et il nous a emmenés là-bas. Je pense qu'on a mis quand même en voiture 45 minutes, voire 50 minutes. Donc prévoyez, si jamais vous y allez, de partir vraiment au moins avec 2 heures d'avance. Pour être vraiment sûr d'arriver à l'heure. Pour revenir, on a trouvé des bus. Il y a un bus notamment euh, à l'effigie d'Harry Potter qui va jusqu'à Watford Junction. Donc Watford c'est la ville où il y a le studio. Nous on est monté. On est monté dans un bus au pif, le mec il a dit en anglais qu'il allait en gros jusqu'à Victoria je sais pas quoi et ma pote Rey, elle dit non mais Victoria c'est cool parce que c'est pas loin d'où on habite, il y a le métro à côté. Du coup bon on lui fait confiance, on monte dans ce bus et heureusement par chance c'était bien un bus qui nous a ramené jusqu'à Londres dans le quartier Victoria. Ouh. Mais on était un peu quand même, euh, où est-ce qu'on va se retrouver, quoi En plus, on n'a pas payé du coup le retour. Enfin, c'était bizarre. Vraiment, le... je vous dis, l'aller comme le retour, c'est trop bizarre. Donc prévoyez bien votre coup. Sinon, la journée, je sais plus ce qu'on a fait. Bah, je crois qu'on est retourné à Piccadilly pour aller à la librairie parce que justement, la veille, on n'avait pas trop eu le temps... D'acheter des choses parce que la comédie musicale et tout ça fallait se dépêcher. Il y a aussi une rue près de Piccadilly où il y a plein de statues encore à l'effigie de personnages de la culture anglaise. Il y a une statue d'Harry Potter, il y a Paddington, il y a Batman aussi en haut, en haut d'un toit. me demandez pas pourquoi il est là, mais il est là. Bah C'est ce jour-là qu'on a fait même aussi, non Là-bas aussi il y a des statues, notamment une jolie statue d'Ami Winehouse Si vous n'êtes jamais allé à Candem, franchement j'adore l'ambiance euh, Voilà, Il y a une espèce de marché souterrain et aussi euh, extérieur qui est, qui est très très chouette euh, Vous êtes sûr que vous allez craquer, il y a plein de boutiques alternatives, euh, mangas... Euh gothique, rock euh, plein de trucs à bouffer enfin il y a plein de trucs, il y a vraiment plein plein de trucs là-bas et la rue principale avec les magasins et tout c'est juste magnifique et enfin le dernier jour on n'a pas eu le temps de faire grand chose, on a fait une petite balade à Oxford Street pour le Disney Store ensuite on a mangé dans un très bon restaurant pour avoir un bon fish and chips traditionnel euh, et franchement il était hyper bon ce Fish and Chips, euh, meilleur de ma vie. Rien à voir avec ce qu'on peut manger genre à Disneyland ou d'autres choses, même si j'aime bien aussi. Mais franchement là le goût était juste supérieur. Et même leur thé dans ce restaurant, c'était, euh, j'avais jamais bu un thé avec autant de goût que celui-là. En plus c'était juste du Earl Grey, donc tu vois c'est basique, mais vraiment du basique haut de gamme. Je vous mettrai le nom du resto, ça s'appelait The Mayfair Chippy et c'était du côté d'Oxford Street. D'ailleurs, on a découvert là-bas une franchise de fast-food naturel, entre guillemets, qui s'appelle Léon. Et en fait, c'est des produits fast-food, un hein, burger, frites, salade machin, mais c'est que des produits frais. Donc vous avez vraiment le vrai goût du jambon, le vrai goût de la salade, le vrai goût du fromage et du pain. Donc vous mangez un produit frais, en fait, et pour le même prix qu'un fast-food classique, et vraiment... Trop bon. On a adoré. Même les desserts, les cookies, ils étaient fondants, moelleux, avec un tout petit peu de croquant. Enfin, vraiment, c'était trop bon. J'espère vraiment que cette enseigne finira par arriver en France, parce que quoi, on a eu un gros coup de cœur toutes tout et toutes. Et ils ont aussi un peu plus de choix, genre de, espèce de manger un espèce de plat avec du poulet, du quinoa, des trucs comme ça, donc c'est cool. Et pour en revenir à nos moutons, je disais donc au euh, sort treat, le restaurant, et on est vite fait passer devant Baker Street qui est la rue dans laquelle habite le détective Sherlock Holmes, je pense que vous connaissez tous au moins deux noms. On n'a pas eu le temps de visiter le musée, mais je pense que ce sera au programme de ma prochaine visite à Londres, parce que j'ai trop envie de le voir, j'aime bien Sherlock Holmes. On a quand même visité la boutique, je n'ai pas craqué pour des raisons budgétaires et aussi pour un souci de place, mais j'ai repéré un petit collier, euh, tout simple, avec la, la silhouette de Sherlock Holmes... En médaille. Il y avait des canards en plastique aussi, <rire> Sherlock Holmes et Watson. Vraiment, je les veux. Et aussi, il y avait un très bel intégral de toutes les aventures de Sherlock Holmes, en espèce de livre un petit peu, avec le bord des pages en doré, voilà, il était assez épais comme ça, il était trop beau. Il coûtait 22 livres, en plus, pas si cher. Et je pense que je vais le prendre aussi la prochaine fois. J'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que j'ai passé un super bon séjour. C'était intense, mais c'était chouette. Si vous avez des questions par rapport à au budget, à l'hôtel ou je sais pas quoi, allez sur Instagram, il est dans ma barre d'infos et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi dans mes articles s'il y a un truc que vous préférez, un petit coup de cœur ou je sais pas, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Bonne rentrée à vous parce que je pense que ça sortira vers fin août ou début septembre, donc courage à vous. Bonne reprise, bonne rentrée, euh, peu importe en tout cas, bon mois de septembre. <rire> je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao